La bibliothèque de Luco offre l'accès à de nombreuses bases de données. Pour accéder directement à une base de données, allez sur le site de la bibliothèque et cliquez sur l'onglet gris « Chercher », puis cliquez sur « Ressources électroniques ». Vous avez alors accès à la liste alphabétique de toutes les bases de données auxquelles la bibliothèque est abonnée. Pour un accès plus rapide, vous pouvez cliquer sur la première lettre de la base de données dans le haut de la page Web. Dans cet exemple, nous souhaitons nous connecter à Érudit. Nous cliquons donc sur le titre de la base de données. Nous sommes alors redirigés vers une autre page Web présentant les principales caractéristiques de la base de données et offrant aussi quelques conseils d'utilisation. Pour accéder à la base de données, nous devons cliquer sur le bouton « Se connecter » situé à droite. Si vous n'étiez pas déjà connecté, on vous demandera votre compte utilisateur et votre mot de passe. Vous devez rentrer les identifiants de votre compte UCO sans le uco.ca. Il est très important de ne pas inscrire le uco.ca, car sinon, votre accès sera refusé. La durée d'une session de travail est de deux heures. Après deux heures, vous devrez vous reconnecter de nouveau. Cliquez sur le bouton Soumettre. La connexion a réussi. Nous sommes maintenant dans la base de données Érudit et nous pouvons commencer à effectuer nos recherches.